Alors, bonjour Vincent, bienvenue sur notre chaîne témoignage de l'Instant Z. Euh, Aujourd'hui, je suis très contente de, de t'accueillir parce qu'on vous a accompagné avec David, mon collègue, euh, à mettre en pratique les outils de la gouvernance partagée au sein de votre équipe de la Maison de Quartier de plein palais à Genève. Euh, alors, est-ce que tu peux juste nous resituer en deux mots quelles sont les activités que vous y faites dans cette Maison de Quartier Qui vous êtes alors, bonjour Benjamin, donc euh, la maison de quartier de Plain Palais, on est une équipe de six personnes, euh, cinq animateurs et, euh, et une secrétaire, qui travaillons dans le but d'amener du mieux-être dans notre quartier. Dans les activités concrètes, on fait de l'accueil enfant, on a de l'accueil libre pour les ados, on, a, on organise des événements de quartier, on fait des accompagnements, on loue des salles pour des anniversaires, on fait plein de choses pour que les gens du quartier puissent mieux y vivre, on va dire ça comme ça. D'accord. Et quand vous avez fait appel à l'Instant Z, c'était quoi les problématiques que vous aviez au sein de l'équipe On a fait appel à l'Instant Z parce qu'on euh, avait notre responsable d'équipe qui quittait euh, son poste et on avait l'envie d'avoir un fonctionnement sans chef, non hiérarchisé. Et, et on, a, on a entendu parler de, du modèle, de gel et tout ça, et du coup, on était intéressé par explorer cette, cette manière de fonctionner. D'accord, merci. Alors, comme tu, tu signales le fait d'être non hiérarchisé, je spécifie quand même qu'on dit souvent, quand on passe en gouvernance partagée, qu'on sort d'une hiérarchie de personnes pour arriver sur une hiérarchie de rôles. Voilà, donc, ce n'est plus une personne qui au est au-dessus d'une autre, c'est dans tel rôle, c'est moi qui prends le lead qui suis entre guillemets le chef, dans tel autre rôle, je serai plus en soutien. Ou euh, voilà. euh, très bien, merci. Et puis, pour, euh, voilà, par rapport à l'accompagnement en lui-même, combien de temps ça a duré Quelles étaient les grandes étapes de l'accompagnement Alors, on a fait, euh, si je sais, à peu près une semaine où on a eu toute l'explication du modèle, du pourquoi, du comment, les bases théoriques, euh, tout l'argumentaire de vente du, du modèle. Et il euh, qu'on comprenne un peu quelque part qu'est-ce que ça allait nous donner comme liberté et aussi qu'est-ce que ça allait nous donner comme responsabilité et comme, euh, et comme charge, enfin qu'on comprenne le système. Et puis après, on a eu, je crois, à peu près six mois de suivi sur, euh, sur nos réunions pour qu'on apprenne à fonctionner et à exploiter, exploiter le modèle en fait. Arriver à être, on va dire, performant avec ces nouvelles idées quand on les met en pratique oui. et qu'on puisse un peu créer une autre manière de fonctionner, notre propre modèle euh, euh, basé sur, euh, sur ce modèle général. D'accord. Donc, parce que j'entends bien, l'idée, c'est, euh, tu me confirmes si, si je dis des bêtises, c'est de, de vous fournir un, un modèle clé en main, disons, en vous accompagnant dans sa mise en pratique, mais c'est que derrière, vous, vous soyez capable de, de créer, de construire un petit peu les règles et le fonctionnement qui vous, qui vous convient avec les outils, de, les outils du modèle qu'on vous, qu vous a amené. Voilà, c'est on a tous d'autres… Enfin, chaque structure, je pense, a, un, a des caractéristiques qui lui sont propres. Et le modèle de l'Instant Z est souple et permet de s'adapter, de l'adapter, je trouve, assez finement à, aux besoins et aux caractéristiques en tout cas de notre structure. Oui, d'accord. Et puis, est-ce qu'il y a une raison particulière qui vous avait fait prendre la décision de choisir l'instant Z plutôt qu'un autre coach ou une autre structure d'accompagnement alors, alors, nous, on aimait bien justement cette notion de ne pas, de pas rassembler toute la, toute la hiérarchie, toute l'autorité chez la même personne. Oui. Euh, ça, c'est quelque chose qui nous plaisait. Et. Euh, et on est parti sur l'instant euh, sur Z parce qu'on avait eu une formation antérieure, où on avait rencontré un autre formateur où, où le contact était bien passé. Et puis euh, parce que c'était un modèle dont on parlait, on a entendu des structures qui avaient fait euh, déjà ce, ce pas et qu'on euh, avait été très satisfait. Euh... Par rapport à l'aspect positif, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié S'il y a une chose vraiment qui ressort, euh, qui a été vraiment, vraiment intéressante, vraiment appréciable pour vous, pour l'équipe je pense que pour l'équipe, il, il y a tout un travail de, de rééquilibrage en fait et de remise en commun des choses. On a quand même une structure qui, est, qui, est, qui a plus de 30 ans. Donc, il y a des tas de choses qui sont transmises partiellement, des choses qui. Et euh, ça a été très intéressant, je pense, pour tout le monde de ressortir un peu euh, ces vieilles choses des, des placards. Oui. Le travail n'est pas totalement fini, mais c'était hyper intéressant. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup la, la notion d'agilité qu'on qu acquiert, euh, à savoir euh, le fait qu'on peut faire des choses et avoir des moyens, limiter les freins qui ne sont pas utiles pour, euh, pour être dans le, dans le dynamisme, dans la créativité et dans l'action. La, dans D'accord. Et pareil, mais du côté plutôt négatif, qu'est-ce qui a été difficile pour vous plus particulièrement C'est bah, le pendant, c'est un très très gros travail en fait, euh, d'agiliser la structure. Euh, C'est arriver à, à comprendre qu'est-ce qu'on qu qu veut faire, arriver à déconstruire toutes ces habitudes. Oui. Euh, C'est euh, un gros travail. Et, et en fait, le travail qu'on a fait a aussi mis en évidence qu'on ne fonctionnait pas tous, de manière, pas tous de la même manière. Donc, il y a des, des, des différences qui émergent et qui en, en fait sont plus valorisées que, que cachées. Mais oui. le, le switch est assez difficile de se dire, en fait, oui, moi, je fonctionne comme ça, l'autre fonctionne d'une manière différente. Et en fait, ça va être cool. Merci. Et puis, finalement, dernière question, c'est à qui est-ce que vous, tu, ou vous, l'équipe, recommanderiez l'Instant Z et puis les outils de gouvernance partagée notamment euh, Moi, je pense que c'est hyper intéressant pour les, pour les groupes, dont les membres ont envie de de pouvoir agir et ont aussi le, le courage, quelque part, d'assumer leurs responsabilités. De ne pas rentrer dans une logique où, où on se protège, on couvre nos arrières euh, pour ne pas avoir de problème, mais au contraire, dans, le, dans, une, dans une logique où on agit, on tente, on communique avec les collègues et les collègues vont être là pour nous soutenir. Oui, super. Effectivement, nous, on, on reprend souvent euh, Frédéric Laloux qui dit euh, « sortir du prévoir et contrôler », c'est les vieilles habitudes pour aller vers quelque chose de l'ordre du ressenti et de l'ajuster, ressentir ce qui a besoin d'être amélioré et oser le tenter, à essayer de faire les ajustements. Oui. Un grand merci Vincent, euh, bonne merci continuation bien. à vous et puis à bientôt. À bientôt.